C'est de merveilleux. Amen. Amen. Dieu bénisse ces frères qui jouent aux instruments. Amen. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Amen. Pour voir, voir comment il, il fait ceci, cette grâce à notre gloire, le travail des dons qu'il Nous de nos relations comme avec tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants pour ces, ces jours. Aussi, c'est. Cette réunion dans laquelle nous nous trouvons, qui est au début, de toute une série de réunions, et nous, nous allons avoir tout au long de cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous assiste. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de son soutien, de son soutien. Nous voulons vraiment que le Seigneur fasse des choses merveilles. au travers de chacun de nous et parmi nous. Et par sa parole, il y ait réellement quelque chose de palpable dans mon marche. Nous puissions réellement expérimenter cette vie qui est dans la parole du Seigneur, et la grâce de pouvoir réellement aussi euh, être touché par ce Dieu qui non seulement parle, mais il agit aussi. C'est pourquoi nous, nous avons eu un cœur ce désir de le voir le retrouver ensemble pendant cette paix. afin de pouvoir réellement nous consacrer davantage au Seigneur et lui implorer cette grâce qui véritablement, qu'il y a un changement. Voilà, dans Notre âme et notre façon de pouvoir concevoir les choses, et que nous ne puissions plus voir les choses comme nous le voyons auparavant. Mais que les choses soient devenues tout à fait vues sous un aspect que Dieu voudrait que nous puissions voir. Puisse vraiment Dieu nous accorder la grâce qu'en nous préparant pour que nous entrions dans cette année nouvelle, nous puissions vraiment y entrer avec une véritable nouveauté de vie. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment à, à être des comme la Bible dit, des, des créations tout à fait nouvelles. Amen. Que nous entrons maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles nous sommes passés qui nous ont permis d'avoir l'expérience avec Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment commencer ces réunions en nous consacrant davantage et surtout en, en implorant la grâce du Seigneur pour que le Seigneur nous aide en quelque choses. Afin que ça soit pas comme d'habitude, mais que ça soit vraiment des moments de décision, où réellement chacun de nous euh, tourne ses regards fixement sur le Seigneur, en comptant vraiment sur euh, sa grâce pour qu'il y ait vraiment un changement et une transformation. Nous ne voulons plus toujours demeurer le même. Nous voulons que quelque chose de Dieu se passe vraiment à nous. Parce que si les choses sont toujours comme ça, nous avons beaucoup d'autres temps. Nous voulons vraiment être conscients de ça. Nous allons nous lever pour pouvoir la portion de l'écriture dans le livre des psaumes. Je pense que c'est dans le psaume, au chapitre 60 ou 61, je pense que c'est ça. Nous allons lire le psaume. Somme 61. Ô Dieu, écoute mes cris. Amen. Sois attentif à ma contrée. Du bout de la terre, je crie à toi, Amen. le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car ah, tu es pour moi un refuge. Amen. Une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta Amen. Amen. Les réfugiés à la de tes Car toi, ô oh Dieu, tu exauces mes vœux. Amen. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Mm. Que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste mm. sur le trône éternellement devant Dieu. Mm. Fais que ta bonté ta fidélité veillent sur lui. Amen. Alors, je chanterai sans cesse ton nom, Amen. en accomplissant chaque jour mm. le vœu. Amen. Amen. Nous te remercions, notre Père. Nous voulons vraiment encore ce soir. Je veux dire combien nous te sommes reconnaissants de ce moment, que tu deilles nous accorder mon mon Père Saint, afin de nous tenir encore dans la présence de ce Dieu très haut Père, hein, au Dieu de que nous avons vraiment trouvé grâce, mon sauveur. Nous approchons encore avec un cœur rempli de craintes et aussi de reconnaissance, mon roi. Et aussi, Seigneur, avec beaucoup d'attente de ta part, mon bénévole Père. Alors que nous nous sommes consacrés pour toute une série de réunions, Père, nous voulons te remettre réellement ces moments, ces instants entre tes saintes réunions, Père. Fabrique ton cœur, mon bénévole Père de qui a quitté cette demeure aussi loin pour venir en ces lieux, mon bénévole Père. Enfin, de voir prendre part à ce que toi, tu es en train de pouvoir faire, mon bénévole Père. Oh Dieu, nous te remercions pour cette communion, Père. Nous te remercions pour cet instant, mon béni, mes persins. Nous remercions vraiment de tout notre cœur encore pour... Le chant des cantiques qui ont été chantés, mon bénévole Père Saint. Et les guestes aussi, le cœur aussi de ton cœur, mon bénévole Père. Et qui ce soir, mon bénévole Père Saint, veut encore s'approcher de toi. Oh Dieu, qui peut s'approcher de toi, ce que tu approches, mon bénévole Père Saint. Pourquoi nous voulons trouver grâce devant ta face, mon bénévole Père Saint Pour que ces jours, nous soyons formés de toi, attachés, davantage à toi, mon bénévole Père Saint. En implorant véritablement aussi ta grâce, mon bénévole Père mon Dieu Pour que nous puissions trouver grâce devant ta face. Soyons favorables au nom de Dieu. Pendant ce temps, mon bénévole Père Saint car nous comptons réellement sur ta bonté. C'est pour toi que nous sommes rassemblés en ces lieux. C'est pour ta vie à toi que nous voulons la voir, mon de Père du Saint-Notion. Rassemblés en cet endroit, Père. Et ce peuple a vraiment besoin de toi, mon bénémoine, Père Dieu. De voir combien tu es vraiment merveilleux, combien tu es vraiment aussi glorieux, combien tu es aussi miséricordieux, mon bénémoine Père Saint. Nous approchons de ce Dieu qui, entend le prière, qui est aussi exaucé, mon bénémoine, Père Dieu. Pas un Dieu qui est sourd, mon roi, mais un Dieu qui a des oreilles aussi qui entendent, et qui a des yeux aussi qui voient, mon bénémoine, Père du Saint. Il y a aussi le bouche qui parle aussi, bénémoine. Il y a aussi une main aussi qui guérit, mon béni, mon père. Loué sois-tu encore ce soir, mon sauveur. Béni soit ton Seigneur encore, mon père. Pour nos frères et sœurs, encore, bénémoine, Père Christ. Pour nos enfants aussi, bénémoins, personne, c'est qui sont aussi en ligne encore ce soir, mon sauveur. Ils sont aussi bénis en chacun qui se trouve encore ce soir. Louange et honneur à toi, mon Père, car nous avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, Nous remercions les seigneurs parce qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir nous, nous rassembler, tout en sachant que l'année tire à sa fin. Et avec nos cœurs, nous voulons vraiment clôturer cette année ci avec notre Seigneur et commencer aussi l'année nouvelle avec notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous, nous avons voulu avoir ce temps de réunion pour nous tenir vraiment constamment dans sa présence. Il faut que nous puissions saisir les occasions que Dieu nous donne afin que, comme l'Écriture nous fait savoir que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et, et c'est vraiment le moment pendant lequel le Seigneur se laisse aussi trouver par ceux qui le cherchent aussi de tout leur cœur. C'est pour ça que nous voulons vraiment mettre notre cœur à, à, à la recherche de ces dieux et dans la crainte pour qu'il se fasse aussi voir à un autre endroit. Et je crois que si réellement nous avons le cœur disposé, et pendant toute cette période de temps que nous nous tiendrons dans sa présence, nous avons la certitude que le Seigneur agira aussi en nous. Il nous accordera certainement cette grâce de pouvoir aussi être des témoins, parce que un témoin est celui qui a aussi entendu, mais aussi qui a aussi pris part aussi. Et qui a eu aussi à pouvoir aussi Participez donc à la chose, c'est-à-dire, vous serez mes témoins, lorsque le Saint-Esprit, donc, euh, reviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc, des gens qui ont réellement eu part à la chose, comme il y a eu à pouvoir aussi l'entendre, comme l'apôtre Jean pouvait le dire, ce que euh, nous avons entendu et ce que aussi euh, nos yeux ont pu voir et que nos mains ont réellement touché concernant donc la parole de vie. Donc nous vous l'annonçons aussi à vous, afin que vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Seigneur. Ils avaient la communion avec le Seigneur et cette communion était réelle, ce n'était pas une formule ou une parole ou une expression, mais en fait quand ils parlaient de la communion avec le Seigneur, c'était réellement quelque chose de vrai et de réel avec lequel ils vivaient. Donc ils avaient donc ces contacts avec ces, ces sauveurs, ces seigneurs effectivement qui les avaient appelés, qui les avaient aussi envoyés et qui montraient effectivement que même s'il était parti, il était vraiment avec eux et il... Confirmer donc la parole par le signe le effectivement, qu'il accompagnait, effectivement, cette parole. Puis, le Seigneur aussi nous a accordé cette grâce de pouvoir être réellement conscients, parce que il s'agit effectivement de nous, parce que la même parole que les apôtres ont eue et qui leur a aussi permis de pouvoir aussi avoir cette communion avec le Seigneur et aussi de pouvoir voir aussi le Seigneur dans leur marche, aussi, confirmant aussi ce que lui, il avait à pouvoir leur dire et qui vous aussi apportez aussi aux autres par les et les âges, cette même parole aussi est venue aussi vers nous. Elle est venue vers nous, comme la Bible dit, comme le Seigneur a dit effectivement par la parole effectivement des apôtres, comme le Seigneur a dit dans sa prière, effectivement dans Jean au chapitre 17. Je crois que je voulais quand même dire effectivement dans Jean au chapitre 17. Il a dit « cela, je crois que c'est « cela lorsqu'il a prié pour, pour les disciples, et vous connaissez ça aussi, je crois que c'est ça, verset, verset 19, il dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Amen. Donc, effectivement, nous, nous avons pris au Seigneur par la parole que les apôtres ont eu à pouvoir réellement abroter, parce que ils étaient des véritables témoins, comme la Bible le dit, je pense, dans les livres de Luc au chapitre 1. Et c'est cela ce que, je pense que c'est cela ce que euh, Luc pouvait réellement relater lorsque il écrivait donc à, à Théophile, qu'il utilisait une chose pour laquelle il devait être certain de, de ce qu'il avait donc entendu. Verset 1, le chapitre 1, verset 1 dit, Plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins populaires dès le commencement, et sont devenus donc des ministres de la parole. Amen. Amen. Donc effectivement, ces hommes n'ont pas rapporté l'imagination, effectivement, mais ils ont eu à pouvoir rapporter les choses qu'ils ont eu à pouvoir. Vivent, en fait. Les témoins oculaires, c'est des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont pu toucher. Et ils l'ont rapporté avec fidélité parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Ils ont vu cela. Et ayant vu cela, ils l'ont rapporté aussi parce qu'eux-mêmes, ils l'ont cru et ils l'ont vécu. Vous vous souvenez, effectivement, quand le Seigneur a eu à pouvoir dire aux, aux apôtres, effectivement, les disciples, mais pourquoi vous, vous ne vous allez pas vous aussi Alors c'est Pierre qui a répondu, mais nous, nous avons cru d'avoir reconnu que tu es le Christ en fait. Donc effectivement, ils avaient les témoignages de, de celui qui était donc en face d'eux. Et ils avaient réellement foi dans la parole qui leur avait réellement donnée. Le Saint-Esprit est venu effectivement pour vivifier la parole qu'ils avaient reçue. Et aussi, effectivement, donner encore de la force, effectivement, à ceux qui étaient faibles, réellement aussi s'élever et rendre le témoignage de la vérité qu'ils avaient peur, réellement aussi témoigner. Donc la vie et la flamme, effectivement, du Saint-Esprit dans ceux-là, leur a témoigné qu'effectivement que ces paroles qu'il avait déclarées étaient les paroles de vie, parce que, en les déclarant aussi aux autres, alors nous voyons réellement que le même résultat qu'il obtenait quand il était sur la terre, c'est aussi le même résultat aussi que nous tenons. Ces hommes étaient réellement certains de leur salut. Ah était vraiment aussi certains de leur destination. C'est Amen. De Amen. Oui. voir que même lorsque l'apôtre Paul passait par des moments très difficiles, cet homme, il était donc compté parmi les apôtres, puisqu'il dit Mais je suis le moindre des apôtres. Parce que, il dit Mais moi, je ne vous raconte pas les histoires, parce que moi aussi, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Parce que, ils étaient témoins au de ce qu'ils ont vu, celui-ci. Ils ont vu, c'est Jésus, effectivement. Et moi aussi, j'ai eu la grâce que c'est Jésus aussi, mais à part. 1 Corinthiens au chapitre 15. Et il rend témoignage pour cela. Il dit, verset 1. Je vous rappelle donc, frères, le sévangile que je vous ai donc annoncé, que vous avez donc reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. »« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon donc les Écritures. Il a été enseveli, il est resté le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à ses faces, puis au double. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avanton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Amen. Donc cet homme avait aussi. La certitude et l'assurance, effectivement, de la parole que lui annonçait, puisque il a dit lui-même, effectivement, dans le saintes écritures, dans l'animé, car je ne ni reçu ni appris de nom. Donc, effectivement, le Seigneur lui a enseigné, parce qu'il est parti donc en Arabie, et là, pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit, par le Saint-Écriture, puisque le Seigneur lui est apparu. Et il enseignait et lui montrait effectivement les choses, comment et se placé pour qu'il ait vraiment cette assurance, c'est tout comme il était conduit par Révélation, comme il a dit, de pouvoir aller Pierre et Jacques et tout ça, tous ceux qui étaient réellement regardés comme des colonnes, effectivement, et qui étaient ceux-là qui ont marché avec le Seigneur ils sont vivants et qui l'ont touché, et qui l'ont vu effectivement et qui ont mangé, qui ont bu avec lui. C'était les, les témoins aux pireurs, qui étaient vraiment les hommes auxquels on avait la foi. Et alors il est allé vers effectivement pour parler avec eux effectivement pour aussi leur exposer qu prêchaient, les qu'ils qu'il prêchait depuis parmi les païens effectivement parce que quand le Seigneur a appelé, effectivement il l'a envoyé et il est parti. Et quand Pierre et les autres ont ils à pouvoir entendre cette prédication, et la parole qu'il apporte, mais certainement, il apporte la même parole que nous apporte. Donc, l'homme était déjà rassuré par le Seigneur qui lui a parlé, effectivement, et qui lui a réellement donné aussi la révélation de la parole. Et quand il a parlé avec Pierre et Jacques, il a trouvé que c'est la même parole que le Seigneur et son vivant leur avait aussi donné, et c'est la même parole, effectivement, que lui enseignait, donc il était certain, effectivement, de son assurance, de son. C'est pour ça qu'il disait que la mort, la mort, mais quelqu'un. Parce qu'effectivement, il n'avait pas peur de la mort. Il savait en réalité que même si la mort le frappait, lui il était certain. Il est dit d'abord, je pense, je pense bien dans le livre de Timothée, je pense. Je vais d'accord dans 2 Timothée chapitre 4. Je pense que c'est cela, oui, il, il, il nous fait part de cela aussi, non en parlant à Timothée, il dit, de Timothée chapitre 4, elle dit ceci, verset 2, il peut verset 1, vous le connaissez, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts et au lieu de son apparition, de son avènement, pardon, enfin de son royaume. Prêche la parole ainsi dans une occasion favorable pour nous. Réponse, censure, exode avec toute douceur et en insuisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la dévagaison d'entendre des choses agréables, nous donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité, et se donneront vers les femmes. Mais toi, sois sauve en tout chou. Supporte de souffrance, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. Ce n'était pas quelqu'un qui tremblait. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment sûr. Et il était vraiment certain que pour lui, la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Ce n'était pas comme nous le pouvons simplement lire, en fait, parce que c'est l'apôtre Paul même qui nous dit, « Mais au mort, où est ton égouillon Au mort, où est ta victoire ?» Donc cet homme, effectivement, pour lui, c'était la vérité, la réalité, en fait. Et c'est qu'effectivement, que la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Parce que lui-même, l'apôtre Paul, il avait déjà expérimenté la victoire. Il avait expérimenté aussi la vie. Comment est-ce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Donc l'homme, Paul, l'apôtre Paul, avait donc cette assurance qu'effectivement, qu il est passé de la mort à la vie. Comment est-ce qu'il le savait Bon, alors ici, le contenu dit. Verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est quand même une grâce, non De pouvoir entendre de la bouche d'un homme comme vous et moi, arriver à pouvoir réellement déclarer, faire une telle déclaration que j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. Est-ce que, êtes-vous sûr que vous pouvez arriver à pouvoir, avec certitude, faire une telle déclaration de votre propre rénumé, j'ai combattu le bon combat. Et que moi ici, j'ai achevé la course. T'es-tu réellement sûr que réellement que tu combats le combat comme cela se doit Oui Je crois que quelque part dans les scènes écritures, il nous dit que l'athlète, effectivement, s'il n'a pas combattu selon le règne, il ne sera pas couronné. Amen. Vous vous souvenez Il faut absolument que nous, nous puissions arriver à pouvoir. Et faire les choses selon la règles en vérité, et quand on parle ici, et puis il insiste en disant Il dit, Mais je combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous vous souvenez Amen. Nous avons parlé de la foi ici à cet moment, non Amen. Il dit ici, j'ai gardé la foi, quelle la foi qu'il a gardé, et dans les choses qui sont celles de Dieu, ce ne sont pas les émotions qui sont importantes. Il s'agit de la réalité, effectivement, de la chose que toi, en tant qu'homme, et qui est devenu Fils de Dieu, a expérimenté, en fait. Amen. Quand on parle, effectivement, du, du Saint-Esprit, par exemple, ce n'est pas l'émotion. Quoique, que quand le Saint-Esprit vient, il y a aussi l'émotion. Ah oui, c'est vrai Amen. Bien sûr, ça c'est vrai. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas les sensations. Mm. Mais quoi que, quand le Saint-Esprit vient, il y a aussi la sensation. Vous ne pouvez pas me dire que le Saint-Esprit n'a pas de sensation. Amen. Non, mon frère, c'est une puissance. qui vient sur vous. Mais ce qui importe, effectivement, ce n'est pas ce que vous sentez autour, mais ce que ça produit en vous. Amen. Amen. Amen. Parce que tout ce qui est important, effectivement, c'est de voir le résultat. Amen. Quel est le fruit, en fait? Il ne veut pas dire, parce qu'il a bougé, c'est pas le Saint-Esprit. Non, ça, c'est pas mon problème. Le Saint-Esprit peut le prendre, le faire bouger. Vous savez, j'ai lu quelque chose, mais je ne sais même pas. C'est extraordinaire, les scènes d'écriture vrai. l'homme a une pensée, effectivement, tout à fait obdue comme ça, pour les choses de Dieu. Dieu n'est pas comme nous, en Amen. fait. Nous Amen. voyons Amen. très mal, en fait. Parce que nous sommes des humains, on est comme ça. Amen. Non, la, vie, la vision des de Dieu est tellement large. Amen. Amen. Et ce qui nous importe, nous, c'est ce que. Nous nous conformons à ce que lui nous fait faire. Amen. Amen. Parce que nous, nous ne pouvons pas faire faire à Dieu. Mm. Que Dieu nous fasse faire, faire. Amen. Alors, quand il est. Vous vous souvenez même les jours de Pentecôte, non Amen. Quand les gens ont regardé, ils ont Mais ce sont des gens qui sont ivres. Mm. Mais ils n'étaient pas ivres, en fait. Mais ils semblent être comme des Mais ils sont... ils sont ivres de 20 000 Ce n'est pas possible. Et pourtant, ce n'était pas l'ivresse. Les C'était l'esprit de Dieu. Dans des hommes, effectivement, et des femmes, qui qui dit, tu bénis. Non, il dit, mais, mais j'ai gardé la foi. Donc, on doit être sûr et certain. Mais... De quelle foi il s'agit De quelle foi il s'agit Vous vous souvenez dans le livre de Jacques, je pense. Est-ce que cet homme de Dieu... Parler lorsqu'il parlait effectivement de la foi. Vous vous souvenez? Amen. Quand nous en avons parlé à long mais je vais te tenir avec vous ici, regardez bien. Et Jacques dit quelque chose qui, qui était touchant, hein, qui nous interpelle tous, hein, et nous montrant en fait, effectivement où est-ce que et, et nous en sommes et comment nous devons arriver à pouvoir voir les choses. Parce que, c'est dans Jacques, je pense, Jacques chapitre 2, oui. Jacques chapitre 2, je pense que c'est ça. Nous allons te tenir avec vous, Jean ah, oui. ah, bon. voilà. Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit donc exempte de toute favorisité. Supposons à l'effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites aux pauvres, toi tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marche-pied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne vous pas les juges aux pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils qu soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous affinissez, vous savez, la Bible est un peu problématique par rapport à la contrainte. Bien avec les Français. Mais je vous ai dit tout peu, depuis longtemps que j'ai cherché la même et je n'ai pas trouvé. De mais bon, vous me supportez. Et vous avisez, les pauvres. Mais n'est-ce pas là les riches qui vous oppriment et qui traînent devant les tribunaux N'est-ce pas là qui outrage effectivement les bons noms que vous portez Si vous accomplissez la loi, royale sur l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgressions. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un merde, tu deviens de la loi. Parlez, agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle nous sauver Et qu'autant c'est une foi, n'est-ce pas vrai Si un frère ou une sœur sont nus et mangent le retour de retour retourner chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il a l'un ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres et les mortes en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi effectivement ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi et Veux-tu savoir, oh, comme vin, que la foi sans les œuvres est utile Abraham, notre père, est-il pasifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham prit à Dieu, ça lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, Amen. ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin Amen. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, mais j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voyez-vous, frère, dans les choses qui sont. Comme ça, on va semaine, que Dieu nous accorde la grâce de va réellement aussi pénétrer dans les choses qui ne sont pas au si importantes. Dans les choses qui concernent Dieu, ce n'est pas l'aventure dans laquelle nous, nous sommes engagés. Amen. Il faut que tu sois certain. Amen. Il faut qu'il y ait un certain moment, un jour où tu dis, « Seigneur, ou bien, bien je meurs, ou bien je vis, mais si je n'ai pas ça, ça ne sert à rien. Amen. » Amen. À quoi ça me sert De voir abandonner ma maison pour aller dans cet endroit-là pour dire, Je vais prier Dieu, alors qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Amen. Où tu vis, où tu ne vis pas. Mais si tu vis, Seigneur, ce que moi je veux, Amen. Ce n'est pas, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez Ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand on est déterminé comme ça à l'endroit de Dieu, mon frère C'est sûr et certain que Dieu doit faire quelque chose. Et il doit, il est censé Voir, faire parce que là c'est une question de vie ou de mort, la personne c'est une question de foi. Maintenant, Et il, dit, il dit Mais c'est comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Une foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu C'est ce que nous voyons. Non? aussi. Et eux, ils trompent, effectivement. Ils... Alors, de quelle foi, toi, tu as par rapport, effectivement, à la foi des démons Vous savez que... J'ai été touché quand même. Les démons aussi, ils disaient quoi Nous savons que tu es le Christ, le fut du début. Peu qui croyait qu'il était le Christ Il fils Dieu, non c'est écrit à la Bible. Il ne faut pas encore oh, regarder comme si je chante en train C'est écrit, non? Ah bah, ah les démons donc ils les croyaient. Quel-d'il entre toi et nous Jésus-Christ ah est Christ, les fils de Dieu. N'est-ce ah ah pas vrai ah ah Mais ah toi ah tu crois aussi ah ah Or oh, la Bible dit que quiconque croit en lui, ne bérisse quoi Mais qui y la vie éternelle. Les démons proclament aussi qu'il est le fils de Dieu. Toi aussi, tu proclames quoi Qu'il est le fils de Dieu. Alors qui y a la vie éternelle. Fait enfin, qu que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait hey, la vie éternelle. N'est-ce pas vrai Amen. Et bien, nous on proclame aussi qu'il y a qu'un seul Dieu. Mmh. Tu as aussi la même chose. Mmh. Que Jésus est le fils de Dieu. Oui, qu'il croit en Toi aussi la même chose. Mmh. Mais maintenant, il est question de la vie éternelle. Amen. Amen. Amen. Donc celui qui croit, qu'il a la vie éternelle. Maintenant, pour que tu saches que ta foi en toi, elle est vraiment la foi de Dieu. C'est le résultat. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui, oui. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, Amen. à ceux qui croient en son nom. Amen. Ah, les démons ne peuvent pas être échangés, mon frère. Jamais. Oui, parce que les démons ne croient pas. Vous savez ça, non Amen. Les démons, les démons ne croient pas. Non. Mais la Bible dit que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Mais les démons le croient aussi. Est-ce que vous comprenez? Cette fois, les démons en question. Est-ce que vous suivez, frère Amen. Ça ne peut pas les changer, il ne peut pas changer. Amen. Le peuple dit que Jésus est vraiment Dieu. N'y croit pas. Amen. Alléluia. Toi, quand tu dis que Jésus est Dieu, Amen. le Seigneur. Est-ce que tu crois, vraiment? Parce que la Bible dit que, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. vous voyez la différence. Vous savez, ce n'est pas le catholicisme, frère. Mm. au frère. On est non, c'est vraiment la parole de Dieu dans laquelle nous entrons. Pour que, frère, vous savez... Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te mettre à nu. Amen. amen. amen. Vraiment. Amen. Ça, c'est 100%. Non? Amen. Tu peux te mettre de couverture, effectivement, mais il va te dévoiler. C'est sûr et certain. Il dit, mais c'est comme il est peint à deux tranchants. Et c'est pas moi les gentils, effectivement. Et juge le sentiment de Dieu. Et met tout les nu amen. amen. Parce que. En ce qui concerne les choses de Dieu, frères et sœurs, <rire> c'est le pain de pas donner à tout le monde. Vous vous souvenez dans le Saint-Écriture Nous l'avons lu avec vous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Vous vous souvenez encore Amen. Amen c'est qu'il y a quand même une différence entre les appelés et les élus. Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on reconnaît un élu Parce que, et les appelés, vous me suivez Amen. Et les élus hum? sont tous de croyants. Hum. C'est quand même la vérité, non Amen. Les appelés et les élus sont des croyants. Hum. Vraiment. Mais alors, comment allez-vous faire la différence Votre attention, s'il vous plaît. Entre un appelé et un élu. Posez-vous la question. Toi, et tu un appelé ou bien es-tu es un élu C'est ça la différence. C'est ça la question. Moi, bon, si ici, je me pose la question suis-je un élu ou suis-je un appelé vous bon. savez un pommier Vous c'est un pommier Amen. un citronnier mm -hmm. vous connaissez, non? non mm -hmm. qu'est-ce qui fait que toi tu puisses faire la différence entre un pommier un citronnier est-ce que les citronniers peuvent dire oh moi je suis un premier mm. est-ce pas vrai mm. moi je suis un premier, moi je suis un premier mm. <rire> on peut même prendre, on, on coupe la partie la grève là mm. hein? on va les greffer en fait au premier vous mm. suivez est-ce que vous me suivez Amen. ça c'est un, un citronnier on coupe la branche des citronniers on va ouvrir effectivement là à partir de d'un premier, on des dedans. Puis on bande bien là. Qu'est-ce qui va se passer Le citronnier va dire Mais moi je suis un premier, pourquoi Il est attaché au premier. Est-ce que vous suivez Amen. Tous sont des croyants, n'est-ce pas Des appelés comme les élus. Qui parle de qui tous De Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, c'est vrai, non oui. Les appeler et les élus. attention. Oui. Les citronniers, les citronniers, après un citronnier est greffé sur le qu'est-ce qu'il reçoit Mais la même sève qui monte effectivement de l'oranger, les, les, les, les, les pommier, pardon, il monte du pommier, effectivement. Qu'est-ce qu'il va faire cette sève-là Il va aussi nourrir aussi les citronniers, non hein? mm -hmm. Vous connaissez quand même la greffé, non mm -hmm. Bien sûr même plante effectivement, on met une branche effectivement ici, et quand la sève monte, la sève effectivement, des quoi? du premier, non? Oui. monte effectivement, il va faire quoi? mais il va alimenter aussi <rire> ce qui est greffé <rire> et tout, tout est vert Alléluia. on voit pas la différence? Hein? oui, quand tu te vers, tout te vert, tout est vert, effectivement la sève monte, ça pas de problème mais quand, qu'est-ce que on va voir la différence? qu'est-ce qui montre effectivement que, ah! Ici, tu n'es pas un premier. Mmh. Et pourtant, il est attaché au premier. Mmh. Qu'est-ce qui montre, en fait, la différence Qu'est-ce qui fait que toi, tu sais que tu es un élu Que tu n'es pas un appelé. que ceux-là sont des appelés, mais toi, tu es un élu. Qu'est-ce qui fait cela Malgré que le petit citoyen qui est fait au premier. Et que la vie même du pommier monte dans le citronnier, qu'est-ce qu'il va produire? Qu Il va produire quoi? Et après, maintenant, quand on entend un moment, c'est la saison des fruits, où la nature de chacun doit s'en manifester. N'est-ce pas vrai? Amen. Oui. Qu'est-ce qui est bizarre, frère et que Malgré que, ma que c'est la vie qui est dans, dans le premier, qui monte effectivement, vous y voyez mmh. Qui monte effectivement et qui alimente aussi toutes les branches qui sont attachées à lui. Lui, il donne sa vie, non mmh. La chèvre elle monte, non mmh. Elle alimente toutes les branches qui sont attachées à lui, il n'y a pas de problème, il donne cette là Pourquoi Pour que la nature, effectivement, qui est dans le premier, se manifeste effectivement vers les branches. Je suis le Seigneur. Et vous, vous êtes. Aran. Ah, Aran. Ah, ah. ah oui. Et mon Père est venu. Amen. Amen. Donc, dans la vie, commence à pouvoir monter. Est-ce que vous entendez dans la odyssée Il se tient donc à l'extérieur. Mais lui, la vie, en fait, qui donne la vie à l'église, c'est vrai. Donc. Quand maintenant, la cèpe monte, maintenant, maintenant, maintenant, je vais maintenant, parce que ce n'est pas le cèpe qui donne le fruit. Mmh. C'est vrai, non mmh. ah, C'est bien les servants mmh. qui euh, portent le fruit. Mmh. Voilà. Et maintenant, on va voir maintenant, <coughs> qu'est-ce qui va se passer hein? c'est Quand la vie monte? on voit la réaction. Ah, on voit maintenant la réaction. Tout ceci, mon frère et ma soeur, c'était en fait. Comme les scènes d'écriture il montrent, effectivement, il dit, en elle était la vie. Et la vie était donc la première des hommes. Amen. C'est quand les hommes vous regardent. N'est-ce pas vrai Alléluia. Vous vous souvenez encore dans les scènes d'écriture, nous avons lu donc c'était Galac, je pense, dimanche, hein? Dans la chapitre 5. Les œuvres de la chair. Vous vous souvenez encore Amen. Les œuvres de la chair et le fruit Amen. de l'esprit. Il y a une grande différence. Entre ça et ceci. Donc, en fait, c'est à leur fruit. À leur fruit qu'on reconnaît. De quel arbre il s'agit mm -hmm. mm -hmm. Vous vous souvenez mm. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit Comme Amen. les élus de Dieu. Qu'est-ce qu'un élu de Dieu est censé pouvoir avoir Qu'est-ce qu'un élu de Dieu est censé pouvoir avoir en soi parce qu'un élu est différent de tous les croyants. Mmh. Amen. Amen. Frère et sœurs, il n'est pas ça. comme les religieux. Mmh. Il n'est pas comme tous les croyants. Mmh. D'abord de lui, Dieu lui dit, c'est dit, mais ce que moi je fais de toi, mmh. ce que tu te sépares. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Un élu est un solitaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui, oui, frère et soeur, c'est que c'est ça qui fait en fait d'abord de cette personne, vous voyez frère, c'est important, je veux que vous, vous compreniez cette chose, un élu est d'abord un solitaire. Amen. <coughs> Cela ne veut pas dire que tu es avec des frères et des sœurs tu veux te mettre dans ta case à côté. Il ne faut pas non plus de mal comprendre Amen. Je me mets à côté maintenant parce qu'on va voir je suis un élu. Je ne vais pas voir que tu besoin. Bonjour frère. Bonjour soeur. Non, non, non, non. Ça, c'est pas l'élection. Non, non, non. L'élection ne vit pas comme ça. L'élection vit pour les autres et en fait cette solitude en fait ça veut dire que cet homme ou cette femme est attaché à Dieu tuer la communion avec Dieu alors il n'est pas conduit par les émotions de, donc, émotion de effectivement, il est conduit par l'esprit de Dieu on va tout le temps le trouver bizarre jamais il crée des problèmes mais toujours lui on crée des problèmes c'est ça que nous devons comprendre mon frère et ma soeur c'est ça cet homme c'est cette femme toujours un peu solitaire en fait avec Dieu on ne comprend pas très bien et pourquoi qui fait comme ça il ne s'est pas expliqué mmh. pourquoi parce que il y a une vie que la personne a acceptée mmh. Amen. Amen. il dit Seigneur je me suis rendu compte que j'ai mené ma propre vie à moi mmh. et j'ai conscient que ce que j'ai mené comme vie n'était pas bon mmh. mais non, ce que je désire mmh. c'est ta vie à toi Amen. Amen. Amen. ce n'est pas une personne qui a tendance toujours à pouvoir se plaindre de son sort. Pourquoi moi Pourquoi les miens Pourquoi toujours les yeux sur ma maison Non Non, non, non, non, non, non. Il y a un problème parce que ça, c'est l'homme charnel Amen. Amen. Amen. Vous, vous le savez Amen. Nous pouvons prendre un tout petit peu de temps de Là, nous allons y entrer peut-être petit vous Parce que. Frères et sœurs, si la Bible dit que c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez, vous ne pouvez pas fabriquer l'amour. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment en vous. Vous n'avez pas remarqué, frère. Ça, ça vous ne pouvez pas le fabriquer. Vous allez faire les efforts, vous allez craquer. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Amen. Amen. Oui, parce que ça ne se fabrique pas. Mais, mais tu as passé au Mais C'est la vie du Seigneur qui vient. Et Dieu te bénisse. Tu ne fais pas d'efforts. Non, non, non, non. non. C'est sûr c'est Tu as fait l'effort pour quitter le monde. pour sa au Seigneur. Mais ah, oui. maintenant que tu es savant. Ah, oui. Mais la vie montre naturellement. C'est pourquoi l'Écriture dit d'un pierre regardez très bien. Un pierre ici que vous connaissez aussi. Il dit une chose ici, je crois que Un pierre pardon. Un pierre, je crois. Un pied. Un pierre. J'aime beaucoup cette écriture. Il dit ceci. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, Amen. de tout votre cœur, parce que c'est une obligation. C'est écrit comme ça Amen. Non. pourquoi vous pouvez vous aimer Pourquoi vous aimez Puisque, puisque vous avez été régénérés. Donc en fait, ayant eu la nouvelle naissance, mon frère et ma soeur. Amen. À cause de la sémence qu'un de effectivement, qui est la parole de Dieu. Absolument, tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Comme sa divine puissance. L'a tout donné. Amen. Et nous avons quoi La nature divine. Oh, Dieu et amour. Amen. Amen. Et si tu es né de Dieu c'est ça la nouvelle naissance. Donc tu es né de Dieu. Mais mon frère et ma soeur, mais tu ne peux qu'aimer. Tu as difficile de pouvoir détester. Amen. Amen. Frère, vous savez, quand la Bible dit que. Et même si vous aime, vous savez, quand Dieu est vraiment en vous. Amen. Vous ne pouvez pas détester la personne qui vous aime. Ce n'est pas possible. Amen. Même si la chair veut dire, mais tu vois, il ne t'aime pas. Amen. Il y a quelque chose qui revient au-dessus de lui. Mais, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la nature charnelle est allée loin. Amen. Mais maintenant, c'est l'esprit. Amen. Amen. L'homme Alors, comme nous le disions, effectivement, il y a une différence entre les appelés et les élus. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a eu beaucoup de ramassis de toutes sortes. Mais Dieu n'a pas fait sortir de toutes sortes, effectivement. Quand Dieu envoyait oui, ce n'était pas pour faire sortir n'importe quoi, mais comme c'était le temps du Jubilé et tout le monde sortait. Mais en fait, ce que Dieu cherchait, c'était la de qui Abraham. C'était cette possibilité d'Abraham. Donc, les héritiers de la promesse, est-ce que vous suivez Amen. Tous ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit Ah, nous sommes la portée d'Abraham, c'est pour nous les pays de la promesse, il n'y a pas de problème. Maintenant, mon frère Massé, comme nous l'avons entendu, la parole de Dieu, elle sort de la de Amen. Amen. C'est vrai, ma bénédiction. Elle éprouve le... Amen. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, frère. Chaque épreuve, chaque situation, dans la maison où Dieu se trouve. Quand cela arrive, glorifiez Amen. Amen. Parce que les épreuves que Dieu permet, c'est plus précieux. L'autre, il savent, c'est aussi un, un triage Amen. que Dieu est en train de faire. Amen. Imaginez, imaginez un qu'il n'ait pas eu des épreuves sur le chemin du désert. Tout ce monde là aller entrer. Je serais contraire à la parole de Dieu. Parce que. Il y avait des gens qui étaient là, des ramassis, qui n'avaient même pas la foi en Dieu. Mmh. Mmh. Mais c'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la vérité. Amen. La Bible dit l'a dit dans Hebrew, je pense, c'est il dit ils ont tous bu à mmh. ah, ces rochers qui les suivaient. Mmh. Frère, si moi j'étais là, mes frères, je ferais que tu pries et à ces rochers et puis me détourner les yeux. Vraiment. Il faut que quelque part, je ne sais pas si on appelle ça plaisir ou bien la folie, ce n'est pas possible. Mmh. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient, ils ont mangé le pain céléciens, ils, ils ont mangé la viande même, frère, traverser la mer rouge. Comment ne pas. Mais est, mm -hmm. le frère Léonard, ça si j'étais là. Mais Dieu fait la même chose. Ah. Amen. Amen. Amen. Dieu te bénisse, ma vous savez, ça c'est dur, ça Mais Dieu fait la même chose par des Vos yeux voient, mais vous criez de dire Amen. Oh, ça vient de Dieu. Oh, c'est des démons. Amen. Vous avez blasphémé. Vous criez, Dieu est avec nous. Dieu fait des grandes choses. Et puis demain, il devient un démon. Mm. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont traité, ils ont même les miracles. Oh, gloire à Dieu, ils ont traversé notre côté. Ils ont chanté à l'esprit. Quelques temps après. Le même. Qu'est-ce que Dieu a dit? <rire> oui, oh, il dit que ce peuple est un peuple courant. Je suis fatigué. Mm. Mm. Malgré tout, il, est là que il a dit que j'ai fait. Mm. Amen. Mm. Oh non, Amen. Quand nous étions malades, il ne nous a pas guéris. Amen. Il a guéri. Amen. Nous n'avons pas de maison. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. pas de foyer. N'avions pas de foyer. Amen et il à le faire, dis-moi, je veux voir notre jeune. C'est vrai, nous. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il est fait. Mal Amen. Mal. Nous devons être conscients hein, de ce que, réellement, Dieu attend. Parce que, c'est ce que nous, parce que nous disons, ce que nous, nous, nous manifestons, ce que nous manifestons, dire beaucoup de choses, on peut dire. De nous-mêmes, on peut de beaucoup de gloire. Mais c'est ce que nous, nous manifestons, effectivement, dans notre marche. Qui véritablement témoigne qui nous sommes. Dieu a envoyé à la parole dans le désert, évidemment. Et c'est par cette parole, effectivement, que le peuple était donc aussi éprouvé. Il dit Je vous ai fait marcher pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi Pour voir ce qui était dans votre cœur. j'ai Vous non Il dit il y a une chose, quand même, tout à fait, quand même, douloureux tout à l'heure. Même si à moins que vous, moi, c'est pas moi qui a la fourri, ai la folie, je me dis, mais vous étiez habillé, vous étiez me dis mais vos vêtements pendant 40 ans, elles mmh. ne sont même pas usés. Mmh. J'ai des chaussures ici qui ne sont pas fait deux ans. Mais ils les déjà en virgule. Mmh. C'est la vérité, je vais vous le montrer. Mmh. Talons en virgule. Mmh. Usé déjà, mmh. en dessous déjà. Mais pendant 40 ans, mmh. Mmh. les chaussures que tu portes au pied. Mmh. Quand tu dis, tu dis non, non, non, non, tu dis oui. Tu grand. Voyez Dieu dans les Amen. petits choses. Amen. Amen. Pendant an 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Mm. Je les ai nourris, je les ai guéris, je les ai vêtus. Ils n'ont même pas prêté attention à ça. Mm. Ils murmuraient toujours. Mm. Toujours les murmures. Mieux mieux. Mm les murmures c'est vraiment un acte qui éloigne Dieu de ta peau tu es chez toi à la maison Amen. que tu pas parmi les frères tu sèmes toujours un poison de merveille c'est ce que, ce que les enfants d'Israël font. ils dans contre Moïse ils murmuraient contre l'Éternel toujours comme ça le même quand on pouvait regarder, les gens disaient Oh, voici, c'est le peuple de Dieu, le peuple lui de Dieu. Mais en fait, ce n'était pas le peuple lui de Dieu. <rire> non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il est lui, Il ne murmure pas. Amen. Josué était un Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Avez-vous entendu Josué murmurer? Non, non. non. non. non. À la marche par laquelle les difficultés, mmh. Josué était persévérant. Amen. amen. amen. Alléluia. Il savait où s'accrocher effectivement à la parole. Mmh. Mmh. Amen. Ce que Moïse disait, Josué a accepté. Mmh. Et il a mangé effectivement. Peu importe ce que le peuple disait, Moïse il est mort. Non, Moïse, Josué savait que Moïse est avec Dieu. Mmh. Alors amen. nous continuons. Amen. Un amen. Amen. Amen. élu est un solitaire. Amen. Amen. amen. Ça marche, c'est à Dieu. Mmh. Et il va être trouvé toujours bizarre mmh. par les religieux. Mmh. Amen. Ah oui, Amen. il ne pourra pas être compris par les religieux. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui fait sa force. Amen. Oh oui. Amen. Vous connaissez, non Amen. Vous connaissez, non oh Oui. Vous connaissez Amen. Nous allons le lire avec vous. Vous allez voir effectivement cela dans les scènes des Oh oui, c'est ça. Et Dieu nous aide. Et... Dans le psaume au chapitre 1 Amen. Ah, ah, ah, ah. Amen. Ah, ah, ah. Amen. Des dit, heureux l'homme qui ne mange pas sur les, les concept Et qui ne s'arrête pas sous la foi des pécheurs. Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie des mon Toujours solitaire. Amen. Alléluia. Amen. Mais, mais, mais, qui trouve son plaisir. Amen. Dans la loi de l'Éternel, et qu'il a médité jour et nuit. Il est comme Amen. un arbre planté près des courant d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Il dans le feuillage, mais' feuilles qui Tout ce qu'il fait il est ici. Amen. Dans ses racines sont plongés dans l'eau, pendant que le soleil frappe effectivement. Cet homme il sait où il se tient. Amen. Amen. Amen. Noé en son temps. Homme solitaire. Amen. Ah, c'est la vérité, Amen. ma soeur. C'est la nature de tout élu, mon frère. Amen. Il n'entrait pas. Abla, abla, abla, vous ne le trouvez pas. Il y a un problème. Dire, oui. Les apprenants, oui. Les soi-disant, oui. Mais est lui, non. Amen. Vraiment. Amen. Élie, Élie, Élie. Élie, Oh, Élie, tu sais, blablabla. Oh, taisez-vous. Amen. Amen. Amen. Moi, je sais où je vais. Amen. Amen. Mais n'as-tu pas entendu, n'as-tu pas dit? <rire> Mes oreilles ne sont pas là-dedans. Je sais que Dieu m'a appelé à un but. Je suis là. Amen. Amen. Amen. Amen. Qu'est-ce qui suivait Amen. la parole? Amen. Parce qu'Élie de la parole dans son temps. C'est la vérité, non? Amen. Chaque véritable homme de Dieu pas de la parole. Amen. Taisez-vous. Amen. Et continuez sous charme le feuillard de ses frétriques, ouais. Les vents peuvent venir et bouger à gauche et à droite, oh, ça bouge à gauche, ça revient, ça bouge à droite, il revient, et il ne fait que s'enfonce. Et quand les vents les bougent, Amen, Amen, Amen. Oui. travaillez pour mon bien, n'est-ce pas vrai Qu'est-ce que je fais J'enfonce mes racines, Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Nous j'entends, non c'est la vérité. Amen, c'est tout à fait regardez dans la marche du Seigneur avec tous ceux que le Seigneur a appelé Mais non regardez frère ce qui est merveilleux c'est que dans un élu, un élu c'est une femme ou un homme qui est rempli d'amour c'est un homme ou une femme qui est rempli de compassion Amen. Amen. Amen. Comme des élus de Dieu. Qu'est-ce que non? vous de quoi? Tantrale de miséricorde. Il dit si quelqu'un se plaint de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement, Amen. comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, aimez-vous à d'abord, à les autres, Amen. et qui est le lien de la paix au milieu de vous. Amen. Amen. Amen. Au frère, ma soeur du et elle est lui. Un appelé. Amen. Amen. On reconnaît l'arbre. Même un citronnier, un fait en fait au premier. Yeah. Il reçoit la vie qui dans le premier. Yeah. Quand les temps de fruits, effectivement, doivent arriver pour manifester la nature, les citronniers, les citrons ne va pas produire, yeah. effectivement, des pommes. On va produire effectivement sa nature et sa vie. Mais les véritables branches. Tous ceux qu'il a connus d'avant, Amen. Amen. Il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Pour avoir la vie de Christ et manifester la nature de Dieu en vous, il faut d'abord avoir été une même plante avec lui. Amen. Avoir été en lui. Ce soir à la place d'un élu en fait. Et l'élu ne vient pas comme ça pour tout dire. Donc il vient de quelque part. Est-ce que vous me suivez Amen. Et l'élu c'est aussi. Il retourne là où il était. Amen. Amen. En fait, la parole de Dieu devient pour vous non pas une lettre, mais en fait devient effectivement votre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours ri à vous dire. Si vous vous trouvez que c'est difficile la parole de Dieu et que on vous oblige, vous n'avez rien de Dieu. Il n'y a pas une obligation ici. -même. Amen. La loi disait tu feras, tu feras, tu commettras, si tu commets, ainsi, ainsi, ainsi. N'est-ce pas vrai C'est pour ça qu'on veut me couper la tête, c'est pas le problème. Si la loi pouvait amener la perfection. La loi n'a jamais amené personne à la perfection. Amen. La Amen. preuve est celle-ci. tous ceux qui mourraient au temps de la loi, mm. ils allaient où mm. dans le séjour des morts mm. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, monsieur, car la société d'Andorre invoqué Samuel, mm. il pouvait faire monter, sa... mm. parce que Samuel était où dans le séjour des morts mm. Et bien sûr. Mm. Pourquoi? Parce que les sangs du taureau, il est Vous n'êtes mm. pas sauvé, non? Amen. Un taureau, ah un bouc, c'est une vie basse, plus ah basse que celui d'un homme. Mm. Donc le péché mm. les péchés n'était pas ôté. Les péchés pas Il a fallu que le parfait vienne. Amen. Ah mm. ah mm. mais rendre nous qui étions imparfaits. Ce qui veut dire que j'étais là. La loi dit, comment est-ce que j'ai connu le péché d'abord Ok, bon, Comment est-ce que toi et moi d'abord le péché C'est par la loi. Mm. Mm. Mais c'est la vérité, quand même. S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas pu connaître les péchés. Oui. Je vivrais normalement. Oui. Mais c'est la mère qui m'a dit que ça, c'était un péché. Elle a suscité des péchés en moi. Romains, chapitre 8, elle a dit c'est même oui. écrit. C'est écrit. La puissance du péché, c'est moi, bon, c'est la loi. Amen. Oui. Oui. Quand ah, la loi va, alors... Alors là. Les choses bougent. Maintenant, ça veut dire quoi Regardez, la loi dit, ça, c'est les pantalons de ce monsieur-là. Si tu le voles, si tu veux le prends voler, c'est un péché. Mm -hmm. Et moi, ayant vu ce pantalon, je désire tant ce pantalon parce que <rire> je n'ai pas un pantalon semblable à celui-là. Je regarde. Je veux ce pantalon. Mais si je le prends, ça sera un vol. Mais je veux ce pantalon. Mais si je le prends, ça sera un vol. C'est un combat. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Et puis je vole. Oui, je vole. Mais la loi a dit que si tu voles, il faut avoir le patron, il faut aller voir le sacrificateur. J'ai couché le sacrifice. Il faut offrir l'agneau. Sacrificateur, j'ai volé le pantalon de mon voisin. Oh, j'ai apporté l'agneau. Eh ben, j'ai pris pour toi, effectivement, on a coupé la tête, l'agneau, La confession confessé l'agneau, on a coupé la tête. L'homme sort. Il revoit encore le pantalon. Ah, c'est pantalon. Ah, c'est pantalon. Ah, c'est pantalon. Mais j'aime ce pantalon. La loi dit qu'il ne faut pas prendre le ah, pantalon. Ah, c'est pantalon. Ah, c'est pantalon. paf, ah, il n'est pas encore le pantalon. Je suis arrivé, mais je n'ai pas résisté, sacrificateur. Bon, où est l'agneau On coupe la tête. En fait, l'homme, il était juste de sauter de mais C'est par obligation, je ne vais pas le faire. Si ça dépendait de moi, c'est pas tant que je les fais disparaître parce que chaque fois que je les vois, aïe! Misérable que je suis! Amen. Quand je veux faire le bien, mm. c'est mal qui s'attache à mm. Amen. Moi, ici, si l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mm. Mm. Mais l'homme extérieur, non! Mm. C'est la loi. Quand je veux faire le bien, c'est toujours le mal qu'il y a. Qui me séparera de ce corps de chien? Et puis il dit, gloire. Soit rendu à Jésus. Amen. Sa Amen. Sa Amen. Sa Amen. Sa Amen. Sa Pourquoi Pourquoi mon frère Pourquoi Parce qu'il est venu pour que nous péchions. Quand vous Amen. répondez, il faut que vous soyez conscient. Amen. On vous dit n'importe quoi. Ah, c'est vrai, frère. Et c'est vrai, frère. Ah, ben, c'est la grâce. Et ben, vous, vous, vous, vous, vous, vous me connaissez. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment douloureux. Et vous partez là. Ah oui, ça ah, ah, va. Qui vous a dit, frère Vous savez que pour prêcher la parole de Dieu, vraiment. Il faut que l'homme qui tient la Bible ait l'expérience comme Moïse a d'ailleurs la Amen. Amen. Toute Amen. autre personne n'a pas le droit de pouvoir prêcher Amen. la parole. Vous le saviez Amen. Vous le saviez Amen. Amen. Alors pourquoi vous croyez aux autres mm -hmm. Il y a une différence entre exhorter et mm -hmm. prêcher la parole. Amen. Vous, vous avez pris celui qui exhorte comme étant un prédicateur, mm -hmm. un, un homme de Dieu, mm -hmm. un serviteur de Dieu. Et qui nous apporte la parole Il y a une différence entre exhorter et mm -hmm. prêcher la parole. Mm -hmm. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Amen. La Bible dit: la loi est venue par moi. La grâce. Vous mm -hmm. avez arrêté là? Amen. La grâce est quoi? Et la vérité. Amen. venu Amen. par Jésus-Christ. Vous suivez? Amen. Le son du taureau qui l'époque mmh. ne pouvait jamais te rendre parfait, mmh. ni même arriver à pouvoir te rendre un homme vraiment saint. Mmh. Mmh. Parce qu'il n'est saint que le Seigneur lui. On devient saint lorsque nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Amen. Par le sang de jésus mm. Tous ceux de l'Ancien Testament. Il a vu tout cela. Mm. Ils sont tous morts de la foi en celui qu'elle est, qu est venue. C'est pour ça que c'est déjà judéfiques. Vous savez, non Amen. Vous Amen. savez Amen. Amen. Amen. Alors, regardez comme Christ notre Seigneur. Et bon. Le sang qui était en Jésus-Christ notre Seigneur, c'était le sang de Joseph Non. non. Pourquoi ce n'était pas le sang de Joseph C'était le sang de Marie Pourquoi, Pourquoi ce n'était pas le sang de Marie Pourquoi Pourquoi ce n'était pas le sang de Marie et de Joseph parce que la Bible a dit et la Vierge conservera. Amen. C'est vrai, non Amen. Quand l'ange de la est venu vers Marie, qu'est-ce qu'il lui a dit Et qu'est-ce que Marie lui a dit Je lui ai C'est vrai Amen. Amen. c'est pourquoi tu as été choisi Dieu savait qui tu étais. Le Saint-Esprit te couvrira. Amen. Amen. Et la semence que tu as reçue pour la vie. C'est pourquoi les saints. Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Jésus-Christ, notre Seigneur, était content. Oh, mais maintenant nous comprenons. Il nous cachait son Dieu. C'est ce que vous dites. Mais non, mais Ah mais frère, tu oh, avais raison il fallait et tu connaissais le mardi là entendre. et Elle a commencé à dire Jésus était comme lui, oui, était comme lui. Ah, non, on n'avait pas saisi, maintenant on saisit très bien oh je ne sais pas ce qui me fait attendre parole. est-ce que vous oubliez ce que il fallait qu'il soit 100% homme sinon il ne serait jamais mon rédempteur qu'il soit mon rédempteur il fallait qu'il soit 100% homme Amen. C'est pourquoi oui, oui, oui, oui, oui. Jésus dit Jésus-Christ oh. homme. Vraiment. Tu C'est sais ça que quand Satan regardait, il ne voyait pas tellement très bien. Alléluia. Oh oui, Amen. Il pensait un ange qui allait descendre, effectivement. Il regarde et il dit, mais je vois un homme. Alléluia. La sagesse de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Les anges n'ont pas compris. Amen. Amen. C'est pourquoi Satan, quand il a regardé, il dit Je vais enfoncer toutes mes dards. Là, je vais détruire Satan. Ah oui. Il était 100% homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen. C'est oui. profond. Amen. Il était 100% homme. Amen. Mort et dans le Amen. Frère. Amen. Frère mais c'est 100% homme, là Il était aussi 100%. Satan veut dire qu'il est fait la différence, mon frère. Dieu était foilé. Oh. Le oh. Dieu oh. est créant. haut. Oh. Il a dit les sans-accords de ce matin. Il était là dedans. Tout en plénitude. Il était là dans cet oh. Amen. Amen. Cela, il faut être allé. Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> C'est pourquoi l'Écriture dit que tel il est, tel nous sommes appelés à être. Amen. Ah. Et le Seigneur nous accorde connaît vraiment la grâce. mon frère c'est pourquoi vous pouvez remarquer, quand le Seigneur parle de la nouvelle naissance, il est impossible. Il est impossible que soi-disant croyant, puissent vraiment expérimenter la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Parce que pour naître de nouveau, il faut avoir été en Dieu, une partie de Dieu, parce que tu retournes dans ce que tu étais. La pontuité. Nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important. Et puis quand tu l'as reçu, lui, parce que il n'y a rien qui peut te changer. Amen. Amen. Tes prières ne changeront pas. Tes jeunes ne pourront pas te changer. Alléluia. Ta sainteté à toi, ne te changera jamais. Ne te jamais ça. Dieu peut tout faire et tout ce que tu veux. Rien ne pourra se faire. Autrement, on dit que Job, depuis l'Ancien Testament, Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a seulement un qui peut te changer. Alléluia. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Alléluia. La Bible dit, au commencement, était la parole. Amen. La parole est avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la parole fait Amen. La parole elle transforme. C'est elle qui change la nature. Amen. Amen. Et quand tu le reçois, mmh. Jésus le Christ. Amen. Mon frère et ma soeur, tu es passé de l'état animal. Mmh. Amen. Donc tu es né maintenant. Quand je parle de la naissance, frère, mm -hmm. ce n'est pas, pas une illusion, en fait, une illustration. Mm -hmm. Non. Être né de Dieu, mm -hmm. c'est une réalité. Amen. comme tu es né de ton père et de ta mère, normalement. Amen. Et de Dieu aussi, c'est vrai. Amen. Et quand tu es né de Dieu, mm -hmm. tu as la nature de Dieu. Amen. Mm -hmm. tu as la nature de Dieu n'est-ce mmh. pas vrai Amen. comment est-ce que le péché peut encore avoir le pouvoir sur toi mmh. puisque tu as eu à pouvoir avoir la victoire sur toute chose mmh. n'est-ce pas vrai mmh. Comment est-ce que le péché peut avoir le voir sur toi Hier, quand tu regardais le pantalon de ton ami, tu voulais t'en voir ce pantalon. C'est pas vrai Tu t'es senti dis mais basket. parce que, parce qu'on dit, la loi dit, mais sinon, moi, je sais pas, mais ce pantalon, je le veux. Mais me maintenant, il s'est passé quelque chose tu regardes le même pantalon, mmh. tu n'en as plus les désirs. Mmh. Mmh. Amen. Mmh. Amen. Mmh. Alléluia. Mmh. Pourquoi mmh. tu n'as plus les désirs de mmh. ces pantalons mmh. Parce que ce qui t'est donné ces désirs-là, mmh. et t'a poussé effectivement à faire ce qui était contraire, A été au Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous ne sommes plus sous la loi, Amen. mais nous sommes sous la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, tu as vaincu. Amen. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Vous le croyez? Amen. La Bible dit, quiconque est né des dieux, qu'est-ce qu'il fait? pêche? Non. non, plus jamais. Amen. Vous le croyez? Amen. Pourquoi est-ce qu'il pêche? Plus? Pourquoi est-ce qu'il ne pêche plus Mais parce qu'il a semence de Dieu demain Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et puis, c'est comme cela que quand on parle, la parole sort dit, mais oui, ma soeur, la Bible dit qu'il faut pas porter des pantalons, parce que le pantalon, une femme qui porte des pantalons est un abomination à l'éternel. Ah, pas nous chez nous, c'est les pentecôtistes, nous louons Dieu les, les saints esprits des nous sommes dans l'esprit <rire> <rire> pardonnez-moi nous sommes, de... comment on a fait ces vêtements là? Et comment on avez fait ces vêtements? voilà il n'y a pas de problème, Dieu est avec nous vous, vous, oui, il y a nous dans son Dieu, vous vous rendez compte? Mm -hmm. alors ils sont dans ces sous-vêtements là et ils se mettent là devant pour danser devant et vous savez, il y en a de nouveaux qui viennent, qui sont encore des hommes jamais. Mmh. Et vous dites que je suis sous l'onction mmh. avec ces choses-là. C'est mmh. pas des guides, non mmh. oui. Et puis avec les pulls de Josias. Mmh. Les deux combinés ensemble. Mmh. Et on peut chanter, on peut danser. Mmh. Mais c'est vrai, frère. Mmh. Vous savez. Mmh. Et là, il peut dire, mais Dieu est avec nous. Regardez comment nous sommes tellement. Non. Et puis notre église est remplie. Mais elle est remplie de quoi Des démons. C'est sûr et certain. Il est rempli de démons. Mm -hmm. il est rempli des démons. Mm -hmm. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur. L'obéissance la Quand toi tu entends mm -hmm. que Dieu dit, la parole de Dieu dit que c'est une abomination pour une femme de porter les vêtements d'homme. -hmm. Toi tu entends cela dans toi qu'est-ce qui se passe du dedans de toi Dis, oh Seigneur mon Dieu, pardon, Amen. pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, Amen. je ne le savais pas, Amen. en fait il y a quelque chose qui est passé en toi, Amen. tu as enlevé ce qui était mauvais en toi, Amen. il a placé la parole des vie en toi, Amen. la parole ne pas à la parole, Amen. Amen. mais quand il arrive que tu entends ça, tu commences, oh, quand même, c'est pas possible, il pas de problème, mm -hmm. tu l'acceptes quand même. Mm -hmm. Et puis, comme les autres le font, mm -hmm. il y a un problème. Mm -hmm. Et puis pourquoi derrière je dois le faire Bon, pas de problème. Quand je vais à l'assemblée je mets des jeux. Mm -hmm. Quand je suis dehors, je n'ai pas Pas de problème. En fait là, tu n'as pas été délivré. Mm -hmm. Pourquoi quand oh, j'ai dit une chose, j'ai dit, frère, vous n'avez jamais compris. Vous voyez la femme surprise en flagrant de d'adultère. Vous vous souvenez Amen. Oh, Vous vous souvenez encore Amen. Amen. Que vous, vous souvenez Amen. Frère et soeur, c'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Vous vous rendez compte, frère, que cette femme était vraiment condamnée et on l'a amené là. Alors vous dites, oh, tu pousses les gens à pouvoir comme Frère et je sais pas que tu es petit. Mmh. Je ne sais pas, mais qui Dieu nous accorde mmh. Alors, je veux dire que le Seigneur a poussé les gens à devenir adultères. Mmh. Je vous pose la question, mmh. C'est pas moi qui vous insultez, en fait. Mmh. C'est le Seigneur qui vous insulte. Mmh. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous, vous allez appelé de ma soeur Après, il dit, voilà. On a dit, c'est la Bible. Non, mmh. écoutez bien. Écoutez très bien. Là, on amène cette femme-là devant le Seigneur. Mmh. Lui qui est l'auteur de la loi. Mmh. Amen. L'auteur de la parole de Dieu. Mmh. De la loi. Il a dit qu'effectivement, que la femme devait être la pitié, mmh. C'est écrit, non mmh. Mais on amène cette femme devant lui. Et là, le voilà de la l'avant, cette femme qui était sous la forêt de l'unité, effectivement. Le monsieur dit Oui, il n'y a pas de problème. Et évidemment, il a été sous la forêt de l'unité. Allez-y aussi, faites la même chose. Hein. Il a dit ça Non. Il a dit ça Non. Il a dit ça Non. Et puis il a dit non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Non, non. La femme a bien fait. Non. Il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Il a simplement posé la question. Amen. Simplement poser la question. Mon frère et ma soeur, un élu qui écoute la parole de Dieu. Il sait ce que Dieu dit. Amen. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle aux élus. Le Saint-Esprit, quand la parole sort, qu'on comprendre à lui, ça, ça veut dire ça. C'est sûr, mais c'est si yes, et cela. Mm. Mais la Bible n'était pas telle qu'ils sont tous enseignés de Dieu. Amen. Amen. Pas enseignés de, de Dieu, enseigné de Dieu. Il fait ses prêts la parole, mm. Dieu enseigne ça, ils pas. C'est vrai ou pas? Amen. Il est rapprochement là qu'il se dit, bon, il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit que c'était pas vrai, qu'il ne faut pas la vie, il n'y a pas de problème. Mais, si quelqu'un parmi vous, Alléluia. Amen. Vraiment, Amen. Mmh. Si quelqu'un, parmi vous, n'a jamais péché. Mmh. Mmh. Et là, on lit, si a dit ici quelqu'un n'a jamais connu d'adultère. Il a dit bien si quelqu'un, parmi vous, n'a jamais péché, sois le premier. Mmh. Achetez la paix. Alléluia. Mmh. Amen. Vous savez quand je regarde ce tableau, je dis, non Dieu, tu es merveilleux. Ça dépasse l'entendement de tout être humain. C'est inconcevable, Frère, c'est toi ma soeur qui vas montrer à Dieu que moi je veux mettre ta loi en pratique pour que mm. tu Tu peux mettre la loi de Dieu en pratique du, du, du début jusqu'à la fin. Tu ne vas jamais au ciel. Ce n'est pas l'observation de la loi. Amen. qui te fait entrer au ciel, Amen. Amen. Amen. Autrement, les saliciens, les pharisiens, c'est les entrées! Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ils ont observé les savants, tout! On ne donne pas un péché sur eux, non, les saliciens, les pharisiens, vraiment ici! Mais c'était des démons! Amen! Amen. Ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas l'observation de la loi. C'est le sacrifice. Alléluia. Ce qui lui a eu à pouvoir faire pour toi. Mmh. Quand Dieu dit à Dieu, c'est pourquoi Israël a <coughs> été rejeté. Mmh. Dieu s'est tourné. C'est pourquoi ils sont passés par là. Pourquoi Dieu l'a appelé Il et dit, mais non, nous avons la loi, la loi nous dit. Mais il y a eu un temps, la loi était un pédagogue. Mmh. pour te conduire à Christ. Mmh. Amen. Vraiment, Amen. Mmh. Et oui, frère, Dieu a donné la circoncision. On ne peut pas laisser la circoncision. Aujourd'hui, mmh. tu peux te circonciser. Mmh. Tu vas aller au ciel pour ça mmh. Tu peux te circoncilier même dix fois. Mmh. Tu mmh. seras mmh. père de ceux mmh. mmh. mmh. qui font mon travail. Tu n'iras même pas au ciel. Mmh. Parce qu'il y en a des plus sœurs que ça. Mm -hmm. et rien ne reste qu'un Il ira au ciel. Amen. Amen. Il pour ça qu'il faut qu'on Il ne faut pas rester charnel et Amen. toujours le pouvoir dans la chair, dans la charmelle. Non. Il faut être dans l'esprit. Amen. À comprendre une chose. Ce que Amen. Dieu a fait pour l'homme, c'est que la loi qui était une loi écrite, effectivement, est devenue. Ah. ce que l'israël a cherché à obtenir il n'a pas obtenu mais l'élection l'a obtenu Amen. vous avez l'été romain hum. l'élection l'a obtenu pourquoi parce que l'élection m'a compris mon frère et ma soeur aujourd'hui toi qui as reçu christ je vais poser la question Toi que Christ a sauvé parce que tu étais dans le pompier, dans le péché, peux-tu aujourd'hui retourner encore dehors et aller dans le lieu dans lequel tu étais auparavant Je vous pose la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de vous vous pousse à la débauche. Mmh. Oh. Oh. Alléluia. On n'a même pas à pouvoir vous enseigner à Ce n'est pas, pas Amen. nécessaire. Amen. Vous avez besoin de la parole de vie. Cette Amen. parole en toi était saint et Amen. Amen. c'est vrai. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Les seigneurs pas de muscles comme ça pour dire à ces gens-là, voici bah, maintenant, moi je me ici, la forme derrière moi, celui qui passe, moi je les l'ai même Si vous bougez, je vais vous prouver que je suis pris. Non, il Et puis c'était s'est tenu là. Vous avez des pierres. Hein? Amen. Pas. Amen. Amen. Pas. Amen. Amen. Pas. Amen. Amen. Mais si quelqu'un parmi vous, quelqu comme ça, on va le faire, on va le faire, on va le célébrer Et toi, non, on va mettre un boulot avec. Il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un parmi vous mmh. n'a jamais péché, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hey, C'est une puissance. Amen. Amen. Amen. Si il y a des mauvaises pensées, quand les vies. elle Et plus Et enlève même les pensées qui sont Amen. pas bonnes. Amen. Parce qu'elle a fait la, la puissance pour moi de transformer. Qui était déterminé pour lapider, il a perdu l'enfance. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Oh, Alléluia! Jésus-Christ, j'ai rencontré. Pourquoi n'a pas été lapidé? Mais j'ai rencontré un homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, jamais, Amen. oh n'a pas Sanctifie-le pas ta vérité. La parole est la vérité. Pourquoi croire à des choses qui sont des palliatives Pensez-vous que Dieu n'a pas la sagesse Mais vous savez pourquoi Dieu a beau donner la vie à un il ne deviendra jamais. Il est même assis là. Il entend ça mais qu'il entend de amen vraiment, amen oui. c'est la vérité à la sortir, -ce on va sortir qu'est-ce qu'on vous disait mm. mais tu étais assis là hein? avec nous nous entendions la même parole comment ça se fait que toi ça ne t'a pas frappé pour changer toujours la même pas série mais qui est parce en fait il n'y a rien qui peut changer en lui mm. comment est-ce que tu reconnais que tu es un Terminé, hein. il a dit J'étais loup, Seigneur du ciel et de la terre. Mmh. Seigneur, tu as caché ces choses, mmh. sages et intelligents. Il as révélé aux enfants. Tout est question de la révélation. Alléluia. Un élu est différent. Un élu, vous ne trouverez pas dans les querelles. Amen. Amen. Un élu, vous n'allez pas les trouver dans les disputes. Amen. Elle est lue, vous pas les trouver. pas dans les murmures. Amen. Elle est lue, vous ne les trouverez pas dans les calomnies. Amen. Elle est lue dans les soupçons, vous les trouverez. Amen. Vous savez comment il est Il est comme un naïf. Vous direz, frère, qu'est-ce tu veux nous dire N'est-il mm -hmm. pas écrit qu'on aurait comme qui comme des prédits destinées à la boucherie. Avez-vous ah avez une brebis mm -hmm. Vous une brebis ne se débrouille pas seul. il mm -hmm. là, toujours là, il fait confiance. On le tire là, il va. On le tire là, il va effectivement. va oh, bon aller Il pense pas mal. Même quand on a la boucherie, il pense pas mal. Mais un il ne faut pas vous approcher. Vous l'attrapez, ce sont des cornes, ce sont des fards, il, il se La langue d'un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'a pas de valeur. Amen. Amen. Amen. Sa langue est pleine de grâce. Vraiment, Amen. Quand elle parle à son frère et à sa sœur, ça le reconforte. Amen. Amen. Amen. Un élu n'a pas de parole arrogante. Mmh. Mmh. Amen. Un élu ne peut pas insulter. Amen. Mmh. Mmh. Amen. Parce que la source de la n'est même plus en lui. Mmh. Amen. Amen. Ça, Dieu a enlevé. Un élu est un homme, une femme paisible. Amen. <coughs> Oui. Je vais lire une écriture et puis nous allons en prier ensemble avec vous. Un élu de Dieu qui s'épanche jamais. Amen. Amen. Amen. Amen. Il ne vous dira jamais. Si vous me faites, moi je vous fais. Et comme vous avez fait, moi je vais faire. Jamais il n'est plus épouvantable. Vous savez pourquoi parce qu'il a la nature de son Dieu. Injurier, il ne rendait point d'injurier. Maltraité, il ne menaçait personne. dans les scènes écritures. Je termine, je me dis, Le Seigneur a toujours eu tendance à pouvoir vraiment parler d'une manière assez claire. Mais c'est quelque chose qui fait toujours la différence. Prêtez-moi attention, que je vais terminer. Quelque chose fait toujours la différence. Quand il parle, vous vous souvenez, dans Jean chapitre 10, lorsque les pharisiens s'aussiée à le essayé de suivre, effectivement, il disait, tu tiens notre esprit en suspens, dis-nous si tu es le Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit Déjà dit. Alors, connu, Alléluia. Je vous l'ai déjà dit. Et puis qu'est-ce qu'il a dit mais vous ne croyez pas. Vous savez pourquoi vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Et puis, dans Jean chapitre 8. Il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Et pourtant je parle clairement, non pourquoi vous ne comprenez pas mon langage Je vous parle. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et les quand Dieu parle, vous savez ce qui se passe Vous savez ce qui se passe Quand Dieu parle, ça savez ce qui se passe avec les Amen. C'est que vous entendez ce point. Ne dormez pas à Je fais à la vie. Ce que vous entendez, c'est quoi non. La parole. C'est dans ma parole. C'est sa parole. Mais avant que ça soit ce que vous entendez, c'était quoi d'abord C'était la pensée. Alors, vous, frère. Quand la parole sort, les lieux reçoivent la pensée. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est paisible, mm. il est calme, il est rassuré. Mm. Parce que le Saint-Esprit, c'est mm. ça la révélation. Mm. La révélation mm. et la pensée en rapport avec la parole exprimée. Mm. Mm. Les gens ont entendu la parole, mais la pensée, il mm. n'est rien à la parole. Il mm. est caché. Mm. Voilà Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit Envoyez-vous, hein? mais en fait, vous, toi, tu n'as pas entendu les autres ont entendu vraiment amen. qu'est-ce qu'ils ont entendu ils n'ont pas dit la même manière que toi amen. ils ont entendu ce que Dieu a dit Amen, amen. c'est pourquoi il dit que j'étais tu as entendu ces choses aux sages et aux intelligents voilà pourquoi parfois les uns sont assis là en train de me regarder, et ça, ils me regardent en fait pour dire je te regarde je me suis dit voir mais en fait ils pensent pas ils sont loin les yeux sont là simplement mais ils sont très très très loin dans les casseroles, dans le train, dans les trams libre comme ça quand ils nous voient, si nous sommes attentifs Non, c'est pas à vous être attentif à moi c'est à la parole et le Saint Esprit sait que tu n'es pas attentif tu viens me regarder comme ça mais tu n'es pas en ce loin c'est cela l'attention. en fait pourquoi les gens sont attentifs et toi tu n'es pas attentif parce qu'ils reçoivent l'Esprit la pensée de fait. la parole de Dieu quand je parlerai les langues des hommes Alléluia. Ben, disons et nous Alléluia. Corinthiens au Cette semaine, nous allons pour la gare du Seigneur, qui nous aide vraiment que nous puissions entendre la parole, que notre cœurs puisse être changé. Amen. Que le Saint-Esprit puisse nous saisir et que Dieu nous guérisse. Amen. Parce que nous prierons pour le bras si du Seigneur le Père. Corinthiens au chapitre 13. quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas oh, je suis un air qui résonne, qui se bat, qui résonne. Quand j'aurai les dons de prophétie et la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la face à transporter de montagne, je n'ai pas la Quand je disais même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je dis même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas le L'amour est patient. C'est ça la nature de la vie. Amen. Vous suivez Amen. Vous suivez Amen. Nous lisons. L'amour est patient, il est plein de bonté. La charité n'est point en vieux. L'amour, la vérité, parce que chez moi c'est l'amour. Hein? Vous comprenez la Bible, hein L'amour n'est point vieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche au point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Ah, il excuse tout, il lui croit toute la parole de Dieu, Amen. il espère tout, il supporte tout. Amen. On se moque de lui, qu'on parle du mal de lui, qu'on fasse n'importe quoi. Mais pourquoi tu es toujours comme ça Il ne veut pas changer. Amen. Amen. Il est censé supporter ce qui est qu droit, ce qui est qu juste pour moi, parce que c'est la nature de son Dieu en lui. Vous faites ma soeur. C'est cela ce que je voudrais que vous compreniez, ce que Dieu attend de tout un chacun et de nous. Et si nous sommes appelés des élus de Dieu, cette chose doit se trouver en nous. Un élu n'est pas. C'est moins un nom, mais un élu est une vie. Un élu, c'est une nature qui se manifeste effectivement quand on la regarde par rapport à un autre croyant. J'ai dit, un élu est au-dessus de tous les autres croyants. Quand on voit lutte, un élu, mais c'est quelqu'un qui vous apporte la paix, vous vous approchez de lui, vous vous sentez à l'aise. Vous avez toujours le désir d'être autour de la personne. Ça a toujours été comme ça avec le Seigneur. Et ça doit être ainsi comme ça aussi avec tous ceux qui ont la nature des Christ en soi. Hein? Mais si toi, tu es toujours un frère en Christ, une soeur en Christ, et les gens ont peur s'approcher de toi, il, est ça, année, est il y a un problème. Vraiment. Amen. Et ça, chaque année, c'est toujours comme ça. Qu'il y ait un problème qui sort, tu n'es pas étranger ou étranger au problème. Tu es toujours dedans. Posez-vous un peu la question. Il faut que, quand c'était au dit, mais je dois être étranger à toutes ces choses qui ne sont pas mon il faut que quelque part, que quand il y a du bien, je sois dedans. Quand tu as les mal, je suis dedans. Vous penser comme ça, il faut être un fils de Dieu. Si tu n'as rien de Dieu en toi, tu te justifieras toujours. Oui, mais il me faut le problème, moi aussi je vais remettre. Il y a un problème en toi. Tu es la source de problème. Si tu es la source de problème. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, il y a un lieu où tu peux trouver la solution à ton problème. Amen. Où tu Amen. peux aussi te rélever et dire, j'étais vraiment esclave, mais bah, maintenant je suis libre. Et ce lieu est toujours présent jusque aujourd'hui. C'est ce que Dieu donne. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir. Pour que nous puissions voir effectivement cette fontaine qui coule. Dans laquelle, un pécheur peut se plonger aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu peux encore être plongé dedans. C'est pas une chanson, mon frère. C'est une réalité. Aujourd'hui encore, cette fontaine est là. Amen. Vous vous souvenez de cet homme-là qui était crucifié Il lui a pas dit dans cinq jours, dans trois jours aujourd'hui même, aujourd même tu seras avec moi donc aujourd'hui aussi le Seigneur est capable de pouvoir de changer pas après la réunion frère pas le nouvel an aujourd'hui aujourd'hui il peut aussi faire de toi un serpent. un fils de Dieu Quelqu'un qui, lorsqu'il ouvre la bouche, effectivement, les gens trouvent plaisir et Amen. Quelqu'un, quand même, de on le voit, on court pour l'embrasser. Amen. Mais quand on le voit de loin, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il faut changer de route. Ce n'est pas bon. Ne dis pas, les gens ne m'aiment pas. Non, tu dégages une odeur de mort. Oui, C'est le... pourquoi les gens ne s'approchent pas de toi. Mais quand tu dégageras le parfum de Christ, oh, Amen. les gens s'approchent. De toi pour avoir la vie. Frères et sœurs soyons comme du miel, dans lequel les abeilles peuvent butiner. Pour plaisir effectivement de pouvoir butiner sur cela. Soyons de ceux-là qui sont conscients d'une chose, c'est que je dois aussi apporter ma part dans ce que Dieu fait. Amen. Tu n'as pas de celui-là qui fait tout en détruire ce que Dieu fait. Je veux apporter ma part. Amen. Une pierre à l'édifice. Je veux aussi que dans l'histoire de Dieu, dans l'écrit de Dieu, Amen. mon nom soit écrit que celle-là il a fait, celle-ci a fait, Amen. ma fille te a fait, elle est devenue fille de Dieu. Amen. Et je continue aussi. Amen. On a parlé de Marthe et de Marie. Leur nom était inscrit dans l'histoire Amen. Si Dieu doit inscrire dans l'histoire aujourd'hui de toi, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Qu'est-ce que Dieu pourra écrire de toi dans le livre pour que les générations futures puissent aussi Sur la terre, il y a eu des sœurs du nord d'Ethel. Voilà ce qu'elle a fait. Dans la Bible, on parle de Priscilla. Vous connaissez Priscilla? Cette fille-là, cette femme-là, on ne la connaissait pas, mon frère et ma soeur. Mais aujourd'hui, son nom dans la Bible. Elle a apporté quelque chose il y avait que son nom a été écrit dans les scènes Dieu. toi ton nom va l'écrire à côté de Jézabel ah oui parce qu'il y en a aussi des dons qui sont dans la bible aussi pour avoir fait quoi pour avoir détruit l'œuvre de Dieu il y en a des Jézabel il y en a des Corée il y en a des datants. Mm -hmm. Je sais pas Dans quelle lignée vous voulez être. Mm -hmm. Choisissez. <coughs> Où veux-tu que ton nom soit inscrit De quel côté Ça fait des années que tu viens rassembler. Qu'est-ce que tu as déjà fait C'est facile, non Vous savez... Construire c'est très difficile, mais détruire c'est facile. C'est écrit. Qu'est-ce que tu as déjà apporté comme l'édifice aux choses de Dieu pour que ça tienne jusqu'à ce jour, mon frère, ma soeur, Pensez un peu si Dieu devait ait un livre aujourd'hui, où est-ce que ton nom serait placé du côté de ceux qui détruisent ou du côté de ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu Amen. et qui bâtissent pour que l'œuvre de Dieu demeure et que Dieu soit glorifié De quel côté tu es Vous ne me répondez pas Alléluia. Demeure, Il ne répondre à cette question. Depuis le temps que tu viens, depuis le temps que tu connais ce endroit, moi qu'as-tu fait Vous allez voir la fin de la vidéo. Comme vous allez dire, fait bidons, on va faire les, bah, les bilans, on va faire. Il ne faut pas faire les bilans, on faire fait l'année. Amen. Amen. Qu'as-tu fait Qu'as-tu vraiment fait Pour Dieu. Je termine par là. Hein? Que si aujourd'hui Dieu arrivait écrire parce que là, nous avons regardé que Dieu bénisse cette fête, c'est ça. Martin Marie, sous les matin, les très gros matin. nous autres pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour son nom, parce qu'il reconnaissaient cet homme-là, c'est Jésus-là, même haïs de il tous. Ils sont restés accrochés. Leur nom. On a parlé d'elle dans les scènes Écritures. Ces femmes-là. Si on devait dire un livre aujourd'hui, dans cette génération, ma soeur, mon frère, vous serez ton monde. » De quel côté Prends un peu. Tu viens tout le temps, j'ai jeudi, le dimanche, et tu pars, reviens, le mardi, jeudi et dimanche, réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que tu fais Dans le corps de Christ, chacun de nous a une fonction. Amen. Qu'est-ce que tu apportes Heureux, aujourd'hui, de maintenant, c'est qui meurt, et c'est qu'à l'heure de savoir Vous avez entendu ça, non Amen. Qu'est-ce qui va te suivre de l'autre côté Tu veux donner une minute à moi Alors, ne dors pas, toi qui es là-bas au fond. Il y a deux minutes. Il ne pas dormir. Les deux, Si un livre d'histoire n'a pas été si Dieu devait écrire quelque chose, vous savez, votre livre, c'est libre. Vous savez, ça doit nous pousser à pouvoir réfléchir et nous poser la question, Seigneur, cette question, je vais un peu m'observer pour voir, est-ce si vraiment tu viens aujourd'hui, où est-ce que je serai N'ai-je pas vraiment pu avoir le temps de jouer avec ta parole J'écoute et puis je sors, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire. Je me dis, de toute façon, qu'est-ce qu'on va me faire Je pensais que j'avais affaire à un homme. Si Dieu devait écrire un livre aujourd'hui, en citant les noms. Les tiens, c'est. you Dans le livre de vie de vie, Dans ce livre là mon nom est inscrit. Et comme il est inscrit, sûr et certain que par rapport avec les chose de Dieu, je ne suis pas destructeur ou destructrice. Je contribue. Ah oui, parce que Dieu m'a. des vies où les noms sont inscrits. Or oh, c'est sûr et certain que là les... les noms peuvent être effacés et aussi. Passe par le jugement aussi. Donc un livre. Y... Qui s'y plonge, il sort blanchi. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il a moi je pars de blanc. Venez Ce n'est pas le monde des pécheurs que Dieu cherche, mais c'est que l'homme puisse se réconcilier à Bravo Nous l'avons entendu aussi, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je laisse simplement. Dieu du ciel qui voit le cœur et ce qui t'a parlé et que tu as défié la nature et la science aussi soyez sincère, ne pas la main parce que ça passe une formule ce n'est pas une formule mais là tu montres à Dieu que Seigneur mon cœur a été touché je veux que tu fasses quelque chose parce que un jour viendra où tu devras partir Aussi été trouvé, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, sans retour. Avant que ce jour ne puisse venir, nous allons prier. Précieux Soma, le <rire> voici devant toi.